Hello, hello mes amis, j'espère que vous allez bien, je voulais vous faire un live tout spontanément parce que j'aimerais vous partager à quel point ça nous demande du courage d'être cohérent avec ce que l'on désire vraiment, ça nous demande du courage d'avoir une attitude, de faire des choix cohérents avec ce que l'on désire vraiment et pourtant, et pourtant l'univers ne répond pas à la cohérence qu'est ce que ça veut dire c'est à dire que pour que quel que soit ce que l'on désire pour que ce que l'on désire se matérialise et se vit l'univers ne répond qu'à une seule chose la cohérence la cohérence entre ce que je veux dans mon cœur et les attitudes, les attitudes que les latitudes que j'ai les actions que je pose et je me rends compte à quel point à quel point nos schémas inconscients, bloquants, nos automatismes, nous fait sortir du chemin et nous floutent le chemin. Et ça nous demande tellement de vigilance et aussi de courage de se dire, de se dire par amour pour moi. C'est vraiment ça que je veux. Je vais vous donner un exemple et aussi, j'aimerais à travers ce live, vous partager le processus que je mets en place du coup par rapport à ce que je traverse. Je vous explique. En ce moment en ce moment mon objectif actuel et bonjour mon objectif actuel et c'est vraiment là où je mets toute mon attention en ce moment c'est de construire tout mon lifestyle c'est à dire que je suis quelqu'un qui a passé ma vie à travailler je suis formaté pour travailler pour être hyper active pour être perfectionniste pour que toute ma vie soit au cœur de « je m'occupe de, de mon travail, je m'occupe de ma famille, je m'occupe de ma fille ». Et en fait, penser à moi, à Armel particulièrement, a été un apprentissage pour moi et est un apprentissage encore actuellement pour moi. Donc, j'ai un automatisme à créer de l'activité, à créer du travail qui est quelque chose de très simple pour moi. Mais penser à moi, ça me demande… Euh, d'être là ça me demande de la vigilance ça me demande de c'est une action que j'ai besoin de poser ça me demande des efforts au départ mais vu que je le fais par amour pour moi je, je le fais volontiers mais c'est un apprentissage voilà ce que j'ai envie de vous dire et donc je suis j'ai changé mon travail mes formules j'ai tout changé j'ai complètement transformé ma vie pour créer cet espace pour moi qui est l'espace pour que je puisse vivre et arrêter de survivre, mais vivre, vivre ça veut dire vraiment créer un espace où je, je m'amuse, où je profite de la vie, où je euh, prends du bon temps pour moi, c'est vraiment construire mon lifestyle, d'accord Et donc, qu'est-ce qui se passe on se rend compte que l'expérience parfois c'est vraiment une expérience caméléon parce que s'occuper de son lifestyle c'est pas tout simplement se dire ah c'est le week-end aujourd'hui, qu'est-ce que je fais je vais me louer un transat pour aller à la plage ah je vais aller me promener de quoi j'ai envie je m'écoute ça c'est l'expérience la plus évidente qui est la plus accessible et la plus simple on va dire par contre il y a des moments où véritablement cet acte-là a besoin d'être posé si vraiment on a envie d'avoir cet espace de vie, de vivre. Je vais vous expliquer. Il y a une semaine, je, je, je suis à Paris actuellement et j'ai pris 4 jours. Génial, on peut se dire 4 ah, jours c'est génial, profiter de Paris c'est super il y a quelque chose qui va se déclencher automatiquement chez moi. Sans que j'ai pu le voir d'ailleurs au départ, mais j'ai pu l'observer aujourd'hui. Automatique. Hein. Et puis, ça vient du cœur. Ah, c'est tellement intense, ça vient du cœur. Donc, on pense que, ah, mon intuition, génial, ça vient du cœur. Je vais mettre en place, je me suis dit, tiens, j'aimerais lancer une formation en ligne, euh, la formation en ligne, gérer de A à Z les émotions. Et je me suis dit, ok, vous avez dû voir ma story. Je vais faire un remaniement, vraiment, pour que cette formation en ligne, elle soit euh, la plus efficace vraiment pour les personnes qui vont l'acheter. Donc, la semaine dernière et en début de semaine, H24, je m'y mets. Et je crée tout un plan de lancement. Et je ne me rends même pas compte que je suis en train de créer un plan de lancement alors que je pars à Paris 4 jours. Donc, en fait, je ne me rends même pas compte que ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de créer de l'activité. Alors que je pars, je quitte Nice. Pour quatre jours je pourrais prendre ces quatre jours pour m'amuser pour couper pour euh, me ressourcer non d'une manière automatique je vais créer un plan de lancement un truc de fou quand même jusqu'à avant mon séjour je suis encore en plein dans mon lancement je dis bon comment je peux m'organiser pour au moins que je puisse euh, mettre ça en place tout en étant à paris hein. bien sûr mon objectif c'est de profiter de la vie bien sûr que je me mens très bien à moi même bonjour valérie et bienvenue Bien sûr. Et en même temps, je mets ça en place. Il y a un moment donné, je me pose et je me suis dit, mais Armel, qu'est-ce que tu veux vraiment Cette question, elle est vraiment importante. Posez-vous la question, qu'est-ce que je veux vraiment Qu'est-ce que je suis en train de construire pour moi actuellement Actuellement, je suis en train de faire en sorte d'apprendre à vivre, d'apprendre à apprécier ma vie, d'apprendre à apprécier le temps que j'ai et de faire en sorte de passer de temps de qualité parce que j'ai envie de contribuer à mon bonheur vraiment. C'est ça que je veux. Est-ce que l'action, les attitudes que j'ai actuellement en, en créant ce plan de lancement est une attitude qui nourrit ce grand bonheur dans lequel j'ai envie de vivre Non, clairement que non. Et là, en fait, en fait c'est quand même assez incroyable parce que non seulement je mets ce plan de lancement en place pour inconsciemment... Hein, pour m'auto-saboter inconsciemment pour ne pas profiter et en même temps en même temps la situation bien sûr elle va être renforcée pour ne pas que je vois les choses les choses vont être renforcées par le fait que euh, moi j'ai une relation assez euh, comment dire en, en conflictuelle avec ma mère, donc c'est une relation qui est délicate et c'est une relation qui est en train de se construire, donc c'est une relation qui est qui s'apaise aujourd'hui, mais quand même, ça demande de, comment dire, pour l'instant, ça me demande d'être en présence pour accepter ma mère telle qu'elle est avec son mode de fonctionnement en sachant qu'elle ne changera pas, donc ça me demande de la présence de faire ça, et je vois bien que inconsciemment il y a deux utilités pour moi de créer ce plan de lancement, justement avant mon départ à paris la première c'est que ben comme ça je ne profite pas hein. c'est un schéma automatique hein, qui est en moi comme ça je profite pas vraiment de paris mais je travaille la deuxième c'est ça me permet c'est un prétexte que je trouve pour ne pas être totalement dans la relation avec ma mère euh, Oui Valérie qui dit moi je pense trop aux autres et je dis stop exactement et donc je me dis hop j'ai mis quelque chose en place qui va nourrir des bénéfices secondaires, mais hein, de comme ça, je profite pas vraiment, parce que je culpabilise de, de profiter vraiment, ok, blablabla, et en même temps, ça me permet de, de ne pas être vraiment avec ma mère, et c'est le moyen que je trouve pour rester quand même à distance. Donc quand je me pose, j'observe bien que le schéma que je suis en train de mettre en place ne nourrit absolument pas ce que je désire vivre, qui est le fait de profiter vraiment de ma vie, profiter du temps que j'ai, profiter, à apprendre à savourer le temps que j'ai. Je sais que c'est un apprentissage pour moi. Donc quand je me pose, ça me demande d'arrêter. Ça me demande, ça demande du courage en fait de rétablir cette cohérence et de se dire c'est ok en fait. Je laisse le lancement en place j'accueille j'accueille et j'accueille et je fais sauter bien sûr le toutes mes peurs toutes mes appréhensions et puis c'est ça le truc <rire> c'est ça le truc ça nous demande d'aller rencontrer nos peurs et surtout de nous rassurer en fait mais surtout d'aller accueillir cette part-là qui se dit ah hein, cette part qui reste et qui dit attention hein, si tu profites je culpabilise de profiter vraiment Ok, il y a aussi cette peur là qui se réveille, qui est, ah oui, mais si tu, si tu prends ton temps et que tu n'es pas productive, tu ne vas pas gagner de l'argent. Tu dis, ah ok. J'observe en fait toutes ces peurs qui se réveillent, qui fait que je vais entretenir, je vais éveiller moi, je vais mettre en place une mécanique. Une mécanique et un schéma qui en réalité ne va pas nourrir ce que je désire vraiment. Et donc ça demande du courage parce qu'il va falloir à un moment donné de dire ok qu'est-ce que je fais en fait est ce que je choisis la facilité mais en réalité ça nourrit pas ce que je veux ou est ce que j'arrête donc là ici maintenant bien sûr j'ai dit non je suis là j'ai quatre jours je vais profiter j'ai une décision à prendre il y a un moment donné où on a un choix à faire par rapport à... On se laisse pas vivre en disant, ah, je laisse faire. Non, y a un moment donné, on a besoin d'être décisionnaire, de dire, attends, mais qu'est-ce que je suis en train de faire Réellement, je suis en train de faire de la merde pour moi, en fait. Et donc, ça demande de se dire, attends, stop, quoi. Stop it, Armel, ça suffit. Tu ton objectif, c'est de profiter, d'apprendre à profiter de la vie. Ton objectif, c'est d'avoir un super lifestyle. Profite-en. Profite-en. Et donc, ça me ça, ça demande, en fait, ça me demande de me parler, de me rassurer et d'arrêter tout. D'arrêter tout. Ok, je vais accueillir mes peurs, mais j'arrête tout. Et je vais avoir une attitude qui est cohérente avec mon objectif actuel. Et je vous en parle, en fait, mes amis, parce que c'est tellement parfois insinueux. On ne voit pas, en fait. On, on a besoin, à un moment donné, de, de se poser. De se dissocier de ce qu'on est en train de faire et de prendre de la hauteur pour dire « Ok, je reviens, revenez à votre objectif. Qu qu'est-ce Quel est votre objectif du moment Qu'est-ce que vous voulez pour vous ?» Et maintenez-le. Maintenez-le vraiment tous les jours. Et ensuite, la deuxième chose que vous pouvez faire, c'est de manière automatique, il y a des schémas anciens, passés, des schémas bloquants qui vont, qui vont être là. Vous allez mettre des choses en place. Mais... C'est à nous, à un moment donné, c'est ce, ce que je vous invite à faire, c'est d'être toujours là, de revenir à quest ce que je veux tous les matins, c'est quel est mon objectif de vie aujourd'hui Ok, est-ce que ce que je suis en train de faire là, est-ce que mon attitude nourrit ce que je veux vivre Oui, je maintiens, non, vous arrêtez de suite. Parce que, parce que l'univers, quoi qu'il en soit, pour que vous puissiez matérialiser, vivre ce que vous désirez, pour que ce que vous désirez devienne réalité, vous avez besoin, nous avons tous besoin de rétablir cette cohérence. Parce que vous avez besoin de valider, de nourrir que c'est exactement ce que vous voulez. Et pour ça, pour ça vous aurez certainement besoin d'accueillir vos peurs, de tranquilliser votre système nerveux, pour que vous puissiez continuer à maintenir objectif, votre objectif du moment. Donc je souhaite vraiment, <rire> moi ça me demande de dire ok moi ben, je lâche, je lâche, je laisse tomber le lancement, je suis à Paris, je me déconnecte, je vais prendre ce temps pour en profiter, pour me ressourcer, euh, et, euh, et être face à, à la relation avec ma mère, en fait, quel que soit ce qui émerge là, euh, c'est d'être là, ne pas fuir, ne pas créer des mécanismes de fuite des prétextes des situations prétextes de dire ah, je suis occupée j'ai pas le temps là en ce moment non non ça suffit en fait c'est juste être là avec ce qui va émerger là avec l'inconfort qui est là peu importe mais de pouvoir se dire je suis là et je vais apprendre à en profiter avec ma mère est ce que ça va être possible tant mieux si c'est pas possible mais je suis là en fait on va vivre ce qui est possible entre nous et parce que c'est ça ce que je veux je j'ai envie que, que le séjour se passe bien pour moi et, et donc j'ai besoin de mettre tout en œuvre dans ce sens sans créer des mécanismes de fuite et d'évitement. Donc je vous invite mes amis à être, de, voilà, de prenez des temps de pause pour observer quelle est l'attitude que vous avez en fait et quelle est l'attitude que vous avez pour, pour et est-ce que votre attitude est en cohérence avec ce que vous voulez c'est vraiment, ce live, c'est vraiment ça. Est-ce que votre attitude est cohérente avec votre objectif du moment Est-ce que votre façon de penser, est-ce que votre façon d'être là ici et maintenant nourrit ce qui est vraiment important pour vous C'est vraiment l'objectif de ce live et je vous amène vraiment à cette vigilance qui vous amène de vous dissocier et de trouver ce courage par amour pour vous, d'adopter l'attitude, l'attitude qui nourrit votre désir vraiment. Voilà. <rire> Alors Valérie qui dit il faut être égoïste un peu. Oui oui oui oui. Mais en fait l'idée ici c'est c'est hello Nathalie. <rire> l'idée ici c'est surtout d'avoir juste voilà, une attitude cohérente avec ce que je veux vraiment, de façon à ce que ce que je désire se réalise vraiment. Voilà. Et moi j'ai envie aujourd'hui de développer une relation qui est nouvelle certainement je la découvre là en ce moment en présence de ma mère c'est comme si on se connaissait pas mais parce qu'on a on démarre sur j'ai envie de on démarre sur une re, nouvelle relation c'est apaisé ça fait du bien que ça soit apaisé c'est nouveau donc en fait on on cherche nos marques l'une elle et moi et, et j'ai envie de ça j'ai vraiment envie de ça donc euh, je prends la décision ferme de faire un stop à ce schéma tu vois, ce schéma automatique là qui est là d'évitement, de remplissage, d'hyperactivité pour, pour ne pas rentrer dans la situation. Et je suis contente d'avoir pu observer ça et je suis contente de, de refuser cette expérience et de bien au contraire construire, mettre l'énergie et me construire là où je suis tout en faisant le choix d'être libre de mes peurs, tout en faisant le choix de ne pas être libre de mes peurs impliquerait ne pas les nourrir. Et c'est ce que je veux vraiment. Et donc, ça me demande, le courage, c'est le cœur qui a agi par amour pour moi, de me positionner par amour pour moi, parce que c'est exactement ce que je veux. Ouais. J'espère que cette vidéo vous a parlé, a résonné pour vous. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous la regardez en replay, euh, n'hésitez ben, pas à me mettre un, un like. Et puis, si ça vous parle, partagez-la. aussi à votre entourage, c'est fait pour. Voilà, je suis ravie d'être là pour vous de vous partager mes prises de conscience. Euh, prenez bien soin de vous, mes amis. Et je vous dis à très vite. Merci Valérie pour tes mots et ce partage. Je vous dis à très vite, mes amis.